Bonjour, j'espère que vous allez bien. En octobre de l'an passé, donc il y a juste un an, j'ai participé à une compétition de trading live, c'était les quarts de finale et la particularité de cette compétition était que j'avais l'obligation de trader sur le DAX. Le DAX qui est un marché que je ne traite pas de manière régulière. Car euh, j'estime que c'est un marché un peu compliqué. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui, qui aiment ce marché et j'ai pu démontrer euh, lors de cette compétition que ma méthode de trading est une méthode qui s'adapte aussi bien au DAX qu'à n'importe quel autre marché. Vous allez pouvoir voir que dans cette compétition, même si je ne l'ai pas gagné, c'était des quarts de finale. Euh, je n'ai pas, pas gagné cette compétition mais j'ai malgré tout réussi à faire 8 trades gagnants euh, durant une heure et gagner à peu près 300 dollars. Donc c'était 100% de trades gagnants avec ma méthode de trading euh, sur un marché que je ne connais pas de manière excellente mais euh, vous allez voir que ma méthode de trading est tout à fait adaptée à ce marché-là aussi. Si vous cherchez une méthode euh, de trading efficace et eh bien je vous invite euh, à regarder cette vidéo et à vous inscrire à ma méthode vous avez un lien ici au dessus vous allez pouvoir voir qu'on peut très bien trader sur le dax avec ma méthode de scalping comme sur euh, n'importe quel autre marché voilà regardez cette vidéo je vous retrouve après okay. bon bonjour à tous bonjour david bonjour thomas <rire> on va pouvoir commencer euh, ces battles de trading live on a eu un petit peu de retard à l'allumage, mais c'est normal, tout ça se cale. Euh, et on va euh, donc accueillir deux participants, hein, euh, Universal Trading Finance euh, à, ma, à notre gauche euh, ou à droite sur l'écran. Enfin bon, <rire> c'est l'écran noir. Et l'écran blanc, euh, c'est Serge Demoulin. C'est bien ça C'est ça, exactement. Oui. Vous nous les présentez Vous les connaissez alors oui, euh, Silvio, donc lui, euh, il gère Universal Trading Finance avec Benjamin Hamar euh, donc il est, euh, il est formateur et coach au Price Action. Et euh, Serge, donc c'est Serge Demoulin, donc lui, euh, il est aussi coach et formateur pour une formation euh, au trading de, de scalping, donc ça va être une belle confrontation. Bon, en tout cas, on est ravi euh, d'être ensemble pour cette heure de... Euh de match de trading, de battle. Euh, on va donner le top départ et ils vont avoir une heure pour se démarquer euh, sur le DAX. Exactement, sur le DAX et donc euh, tous les trades seront euh, identiques, le même nominal de transaction euh, sur chacun des trades ouverts. Et donc c'est 60 minutes uniquement sur le DAX. Bon, eh ben écoutez, on va donner le top départ. Euh, messieurs, j'espère que vous nous entendez et on va euh, déclencher cette battle. On peut donner le, le top par écrit, il me semble que Silvio attendait le top par écrit. Alors, Silvio okay. attend le top par écrit, on y va. Alors, il faut aller. On va aller sur notre compte. Voilà, on va aller sur notre compte pour le donner. Par écrit, tac, tac, tac. Alors, Skype. Sinon, on aurait pu le mettre sur sa chaîne... Euh ah sur le sur sa chaîne TRD. D'accord, on va faire ça. Alors. Oh, il est 33. Et on va donner la même chose à Serge. Ok. Allez, c'est parti. Et Serge. Ok, good. Okay, il me semble qu'il l'a pas eu. Qu'il ah, l'a pas eu. Oui. C'est vieux. Allez, c'est parti, c'est live. Il... <rire> Alors. Ok, donc il a bien reçu le, le message. Ils ont reçu le message tous les deux. Je voudrais juste checker que tout fonctionne donc sur la chaîne, euh, sur la chaîne de David. Là. Très bien. Okay. Donc, on est en direct. Voilà. Et on va faire réapparaître. En effet, maintenant, on va faire réapparaître Serge pour qu'on puisse le suivre en direct. Bon, ben, bah, on va commenter. Qu'est-ce qui va être le, le Patrick Bruel de ce match <rire> On va essayer de le faire euh, à deux. <coughs> Alors, c'est assez drôle, nous, en interne, chez euh, GKFX, euh, les avis sont partagés là, sur la, la confrontation. Euh, Florent, le directeur, pense que Serge va gagner et euh, Philippe, le, le directeur commercial, est un penchant pour Silvio. Bravo. Et ouais, je ne me prononce pas. <rire> c'est sage. Alors, on voit déjà deux configurations d'écran euh, différentes. Qu Qu'est-ce qu que ça traduit comme approche alors en fait, euh, là on est sur l'écran de Serge. Donc euh, Serge, il a ouvert le DAX sur trois unités de temps euh, différentes. Donc tout à gauche on voit le DAX en 1 minute, au milieu en 5 minutes et à droite en 15 minutes. Donc lui il travaille euh, apparemment euh, avec pas mal d'indicateurs techniques. Déjà il a deux oscillateurs. Il a euh, le RSI juste en dessous euh, du graphique et le euh, stochastique. Donc euh, un RSI qui est paramétré sur 21 périodes et un stochastique sur 5 périodes. Et ensuite sur euh, son chart... Il travaille également avec Ishimoku, donc euh, il a un plan de trading qui est assez, euh, assez chargé. Bon, j'imagine que tous ceux qui nous écoutent euh, ont déjà entendu parler de ces termes, mais tout le monde n'est pas un spécialiste. Est-ce qu'on peut peut-être revenir aussi euh, sur stochastique, Ishimoku et compagnie alors oui, donc ça ce sont des indicateurs euh, techniques donc qui euh, vont vous donner en fait des informations sur euh, d'éventuels points d'achat ou points de vente euh, à déterminer sur, euh, sur votre graphique. En fait un oscillateur c'est un indicateur borné entre 0 et 100, et donc plus euh, l'oscillateur se rapproche de 100, plus on va avoir tendance à vouloir vendre le cours puisqu'on va interpréter euh, le fait est que l'oscillateur représente une zone de surachat. Et donc euh, au contraire, si l'oscillateur est proche des zéros, on va dire que le cours est survendu et donc c'est intéressant d'acheter. Donc voilà, du coup Serge, lui, il utilise euh, un RSI et un stochastique en oscillateur et donc euh, il va prêter attention en fait à la courbe du RSI et du stochastique. Regardez si elle est plutôt située proche des 100 ou proche des zéros. Donc ça voilà, c'est l'interprétation euh, euh, simple. mais euh, Donc du stochastique après on peut... et Ishimoku alors Ishimoku, donc ça c'est un indicateur technique plus abouti, qui est plus complet, euh, qui euh, utilise des moyennes mobiles, qui utilise également des euh, des zones de, de points pivots et aussi des euh, enfin, différentes moyennes mobiles, des moyennes mobiles exponentielles glissantes. Donc ça c'est un indicateur technique qui est vraiment complet on a tendance à dire que Ishimoku euh, s'autosuffit. C'est-à-dire il y a beaucoup de personnes qui, qui ne traitent qu'avec Ishimoku mais qui ne vont pas rajouter d'oscillateur ou d'autres indicateurs euh, techniques. Voilà. Donc ça c'est ce qu'on voit en effet hein, sur euh sur Serge. Et maintenant, si on passe à euh, Silvio, euh, à quoi ça ressemble alors euh, cette configuration alors, je regardais, puisque je voyais quand même que Serge. Alors, on reste avait... sur Serge, alors, oui. Ouais, Serge, il a, il a deux trades ouverts euh, pour le moment. Donc, lui, Serge, il a pas commencé à 50 000 dollars euh, d'équité, puisque euh, il avait euh, commencé à trader à, à 14 heures. Donc, euh, il va falloir euh, regarder l'historique de ses performances pour, euh, pour déterminer combien de, de plus-value ou moins-value il a fait euh, à partir de 14 h 33 pour que ce soit vraiment équitable avec euh, Silvio. Donc euh, du coup, ce qui est un peu dommage, c'est qu'au cours actuel, euh, étant donné qu'on ne sait pas avec quelle balance il a démarré au feu vert, on ne sait pas s'il est, euh, est en, en profit ou s'il a déjà clôturé. Mais bon, toujours est-il qu'au cours actuel, donc Serge, il est acheteur acheteur euh, de DAX. Il a deux opérations euh, en cours. Il a une première opération sur... Il vient d'en sortir une. Là. Il vient de sortir deux, deux trades en profit, là, euh, Serge, à l'instant même. Donc il vient de clôturer, euh, clôturer deux, deux trades en scalping, donc assez, euh, assez court. Euh, ok, donc pour le moment, il n'a plus de, de trades en cours. On va pouvoir s'intéresser à ce que fait... Euh... Alors, on va passer à Silvio, donc là, qui nous fait une page de pub. <rire> euh, Silvio, donc, il a un, un fond noir. Ça, ça influence noir, blanc, euh, le fond ouais, C'est une, une, ouais. une question de confort. c'est une question de C'est une question de goût et de, de couleur. Alors, qu'est-ce qu'ils nous font, euh, nos amis On va regarder, en effet... Donc, si on voit quelque chose. Ouais, donc là, euh, Serge est en train de nous diffuser l'historique de ces transactions et on s'aperçoit que, voilà, on euh, en fait, il n'y aura que les deux opérations tout en haut qui vont euh, compter. Donc les opérations euh, où il a remporté une fois 28 euros, deux fois 28 euros. Donc, ce sont ces deux opérations qui vont compter. Donc, pour le moment, lui, euh, il est profitable là, sur, euh, sur ces deux premiers trades puisque les trades euh, que l'on voit dans l'historique euh, ne, ne vont pas compter ceux d'avant. Ils avaient ouvert avant le, le feu vert. D'accord. Alors, on va aller voir. En effet, Silvio, il est toujours sur sa page. Je sais pas si bon, Je pense que Silvio, il a dû ouvrir des trades, expliquer son interprétation sur, euh, sur sa chaîne. Et je pense qu'en attendant, euh, il est certainement en train de... Eh bien, de, de proposer ses services, Donc de on montrer va son site sur euh, ce, ces matchs. En fait, on rappelle peut-être le concept, David. De ces battle. En fait, quelle est l'idée derrière? Alors l'idée c'est une confrontation, donc euh, un contre un, comme un, un tournoi euh, euh, de tennis ou, ou de poker, et donc euh, le but c'est de, de faire une meilleure performance que son adversaire pour être qualifié au tour euh, suivant. Et donc euh, les règles elles sont assez simples, un seul actif, donc ils traitent tous les deux euh, le DAX, euh, ils ont euh, un compte de démonstration tous les deux de 50 000 dollars, et ils ouvrent les mêmes trades. Donc y a, voilà on ne va pas ouvrir euh, 10 lots et un autre 20 lots, donc chacun sur le même volume de transactions. C'est quoi euh, les lots Alors comment ça marche les lots euh... Alors, euh, un lot euh, DAX sur contrat futur c'est 25 euros. Chez nous on est sur CFD DAX donc un lot égale 1 euro du point. Et donc là en fait euh, ils vont tous ouvrir des trades de 25 lots. Donc ce qui équivaut à 25 euros du point sur le DAX, ce qui équivaut en fait à un vrai contrat futur sur le DAX. Et pourquoi est-ce qu'on euh, les met à lot égal Pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas choisir la taille du lot alors là, l'avantage, c'est que du coup, euh, c'est vraiment une compétition basée en fait sur euh, les points que les participants vont gagner. Euh, Il n'y a pas d'effet de levier du coup, c'est ça le... Alors en le... fait, ils ont tous le même levier. Ouais, euh, ça, ils ils utilisent ont tous de Gabre, le même bon levier. Vrai. Voilà, exactement. Puisqu'on on peut très bien gagner, euh, gagner 10 points et remporter 100 euros, comme gagner 10 points et remporter 1000 euros. Donc là, le but, c'est euh, vraiment de se, se confronter sur, euh, sur la, quête, euh, la quête aux points gagnés. Alors, au cours actuel, il a réouvert une opération, euh, Serge. Il est actuellement profitable euh, de 19 euros. Donc, il est toujours, là, ici, sur, euh, sur euh, ces trois unités de temps 15 minutes, 5 minutes, 1 minute. Donc, actuellement, là, il est profitable d'une soixantaine euh, d'euros. Son setup, il est bien respecté. Il vient de sortir en profit. Donc, il vient de clôturer un troisième trade euh, gagnant, là, ici, Serge. Alors, Serge, lui, sur les, euh, la première semaine des qualifications, il avait fait de, de belles performances. Et. Euh, ce qui, est, euh, ce qui est remarquable sur son trading, c'est qu'il perd très peu souvent. C'est-à-dire que sur sa démonstration, euh, sur la première semaine de qualification, euh, j'ai plus tous les chiffres en tête, mais il me semble qu'il avait ouvert quelque chose comme 35 trades et il avait dû en remporter 33. Donc euh, vraiment, il gagne assez souvent. Ouais, des grosses performances. Euh, un mot sur ces, ces battles, hein, parce qu'on rappelle qu'on va être ensemble plusieurs... Euh plusieurs jours de suite là, et on va avoir, euh, on est dans les, la phase des quarts de finale. Donc il va y avoir quatre euh, battles identiques, trois aujourd'hui et une demain. Une demain, 18h30, ce sera la dernière quart de finale. Vendredi, on, a, on aura deux demi-finales et la finale, c'est mardi. Et donc euh, les autres euh, battles euh, auront lieu ce soir aussi. Euh, c'est 17h30, 18h30. Exactement. Et 19h… Non, euh... non, non, il y en a une entre les deux. Donc là, celle-ci, c'était euh, 14h-15h. On a pris un peu de retard. Ça va se terminer sur 15h30. La seconde, c'est 17h-18h. Et ensuite, on a 18h30-19h. D'accord. Bon, je vous rappelle qu'on est en direct sur Trader TV et qu'on euh, eh assiste à ce match entre euh, Silvio et Serge euh, qui s'affrontent sur le DAX pour euh, tenter bah, de… Se qualifier, se, en se qualifier pour les, les phases suivantes, en effet, les, les demi-finales. Et David nous commente leur stratégie. Euh, Est-ce qu'on arrive... Euh, alors celle de Silvio, là, on ne la voit plus. Est-ce qu'on arrive à voir quelque chose sur celle de euh, Serge Alors Serge, il est en train d'examiner, là, ici, euh, ses, ses performances. Donc pour le moment, trois trades trois trade ouverts, pardon, trois trades qui ont été clôturés en gain, donc deux fois 28 euros et une fois 88 donc pour le moment 100% de réussite sur euh, sur ces trois premiers trades à Serge. Donc là il a plus de, de trades en cours. Euh, on voit que le DAX en fait il est sous, euh, sous une zone de, de résistance assez euh, charnière. Euh, du coup lui il a privilégié des scénarios euh, haussiers et il est en train je pense de se poser la question de savoir s'il va euh, continuer à essayer euh, d'acheter ou euh, s'il va peut-être changer son fusil d'épaule sous la résistance. Donc je pense qu'il est tout simplement dans l'attente de voir la réaction du cours sur son niveau de résistance. Et si euh, le cours passe au-dessus du niveau euh, euh, que lui a, a interprété comme étant résistance, il y a de fortes chances pour qu'il soit de nouveau, euh, de nouveau acheteur. Donc là, il est, euh, il est en attente, mais il devrait pas tarder euh, du coup... Euh, à sortir à, du bois. Voilà, à prendre une, une décision. On va suivre ça. Et donc, euh, Sylvio, il faudrait l'entendre, parce que là, nous, on n'a pas le retour. On va aller on va essayer d'aller l'écouter pour voir pourquoi est-ce que ils sont en mode euh, publicitaire et pas en mode Alors je pense que c'est parce que Silvio a une, une interprétation des choses différentes, il est il se positionne à moins court terme que que Serge, il va chercher des amplitudes de points un peu plus élevées donc ses traits vont avoir vocation à 5, durer plus longtemps. Minutes, euh mais même sur une heure, c'est possible de faire des trades à amplitude élevée comme ça Oui, on peut. Et puis euh, après... C'est la différence entre le scalping et puis d'autres approches hein. Alors le scalping sur, sur le DAX, euh, l'idée c'est d'aller chercher 5 points en moyenne. Euh, certains diront 2, d'autres diront 7. Moi je dirais en dessous de 10 points, on reste sur du scalping. Au-delà de 10 points, on est sur des scénarios plutôt, on parle d'intraday, de, hein, des scénarios qui vont être ouverts et clôturés au sein de la même journée. Mais le scalping, c'est vraiment à court terme. L'idée c'est conserver son opération seulement 3, 4, 5 minutes au maximum. Et c'est aussi dans la famille du price action ou ça n'a rien à voir c'est dans la famille du price action. Le price action peut s'appliquer sur, euh, sur tout horizon de temps. Euh, C'est quoi la définition du price action C'est -ce l'étude euh, en fait, du, du prix sur les graphiques boursiers. Donc, euh, on va étudier les chandeliers euh, japonais qui vont représenter donc, euh, une hausse ou une baisse d'un actif sur une période de temps euh, donnée. C'est une analyse purement chartiste le price action. Alors, on zoom sur euh, ce, que font, euh, ce que fait Silvio chez Universal. Euh, voilà, donc, là, Alors on... Silvio, il a un petit peu, euh, il a un petit peu maquillé sa, sa plateforme avec euh, avec pas mal de, de logos, etc. Du coup, on ne voit pas s'il a des trades en cours là. Ah oui, il a masqué en fait les trades, donc on ne sait pas où est-ce qu'il en est. C'est dommage. Je ne sais pas s'il nous entend. Euh, on va lui envoyer un message pour lui dire <rire> s'il peut nous montrer les trades en cours. Vous savez, une stratégie le masquer. Peut-être qu'il ne veut pas montrer à Serge, effectivement, où il en est. C'est possible. Mais bon, le but, c'est quand même de montrer. On va lui envoyer quand même un petit message amical pour lui dire qu'il faut qu'il nous montre ce qu'il fait. Donc là, au cours actuel, lui, Silvio, euh, il est en train d'analyser le DAX sur la temporalité 5 minutes. Euh, il affiche que le graphique 5 minutes sur son euh, écran. Euh, contrairement à... Serge lui qui a disposé euh, donc euh, trois graphiques, une minute, cinq minutes, 15 minutes, donc deux approches un peu euh, différentes là, ici à ce niveau. Et euh, de ce qu'on peut voir pour le moment sur, euh, sur le trading de Silvio, euh, c'est que voilà, c'est pas un plan de trading qui est chargé, c'est très épuré. Euh, lui travaille essentiellement donc sur le price action, sur l'analyse graphique, sur le mouvement euh, du prix en fonction de, de niveaux horizontaux ou, euh, ou oblique et donc on a deux approches bien différentes, où Serge, lui, a des setups qui sont bien précis, il va surveiller son Ichimoku, ses indicateurs, il va attendre de réunir des arguments favorables à la prise d'opération pour y aller, euh, alors que du côté de Silvio, les arguments sont, sont vraiment que chartistes, il travaille sans indicateurs. On voit que Serge a réouvert un trade, d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Serge On va rebasculer sur Serge. Hop alors Serge il a il a acheté, il s'est posé la question pendant quelques minutes mais on n'a pas franchi le niveau euh, horizontal qu'il a, qu a retracé juste au-dessus euh, du cours. Donc euh, finalement. Qu'est-ce qu'on a... surveille comme fenêtre là C'est celle du milieu, de gauche, de droite Le plus intéressant c'est de, de surveiller celle qui a tout à gauche. C'est celle qui est en une minute et euh, on voit au-dessus euh, au du cours actuel, tout en haut de son graphique, une ligne horizontale orange. Et donc, qui représente un niveau de, de résistance sur lequel des, des acheteurs pourraient prendre des bénéfices et des vendeurs pourraient se manifester. Est-ce qu'on sait euh, ce qui déclenche son achat ou sa vente Est-ce qu'on a une idée ou sans le commentaire, c'est un peu... Euh... Alors, je pense avoir euh, une idée. Je ne connais pas sa méthode... Euh... Sa méthode dans, dans le détail, euh, mais donc déjà je vois qu'il s'inspire beaucoup des rebonds en fait qu'on peut avoir sur les moyennes mobiles de, de Ishimoku. Euh, vous voyez des courbes euh, rouges et bleues sur, euh, sur son graphique, et donc lui euh, il va attendre finalement que le marché vienne rebondir sur ces courbes rouges et bleues pour fait acheter le marché sur un potentiel point bas Et en fait il va se servir de ses moyennes mobiles comme étant des niveaux de support dynamique il va interpréter le fait que lorsque le prix va revenir sur ce sur ces, ces courbes rouges ou bleu et eh bien il a une forte probabilité de rebondir à la hausse et donc il va coupler cette analyse avec ces oscillateurs, euh, s'il voit que le cours commence à rebondir sur, euh, sur ses niveaux de support dynamique, donc sur ses moyennes mobiles d'Ishimoku, il va regarder si ces oscillateurs, stochastique et RSI, lui donnent une information euh, corrélée. Est-ce que euh, le, le stochastique est proche euh, de sa zone de survente Est-ce que le RSI l'est également Et euh, dans ce cas, il aura un argument d'achat sur le RSI, mais également un autre sur le stochastique, et ça viendra eh bien, agrémenter, crédibiliser euh, sa première intuition en rebond sur les moyennes mobiles. Alors, on a Silvio qui nous a partagé son trade. Il a fait un achat d'axe à 10 589 avec un stop loss à 10 574.5. Voilà. Donc déjà, on voit que son amplitude de stop loss, elle est de 15 points. Euh, Alors, si on, on prête attention au, au trade de Serge, lui, il va chercher vraiment de plus petites amplitudes. D'accord. Euh, et là, pour l'instant, euh, il est plutôt gagnant puisque ça monte Donc là, s'il est placé à l'achat, oui, il, il doit être en train... Euh en train de gagner, je ne vois pas au cours actuel à combien il Dax est écrit en trop petit. 10 586, ça oui, n'est pas encore gagnant alors. 10 586 son achat Dax, d'accord. Ouais. Ok. Mais lui, il était à 10 589 en achat. Moi. Ok. Donc voilà, Donc, je vous rappelle qu'on commente en fait ce match avec nos partenaires chez Kfx, en l'occurrence David Bottin. Euh, des sessions live où on va euh, bah, commenter pendant une heure euh, les stratégies des deux euh, traders qui s'affrontent à gauche euh, on a en effet, enfin sur fond noir plutôt, euh, Silvio d'Universal Trading Finance sur fond blanc on a Serge Demoulin euh, qui est euh, eh bien s'affronte il a réouvert encore un trade euh, Serge. Alors Serge, on va aller voir Serge il a réouvert un trade hop alors en fait il a ouvert une première opération, euh, le marché ne lui a pas donné euh, raison sur le coup, euh, il a corrigé euh, davantage, du coup euh, il a moyenné son premier achat, c'est le terme que l'on emploie, c'est-à-dire qu'il a repris euh, un second euh, achat euh, en dessous. Et donc là il vient de le clôturer à l'instant Et donc il vient de reprendre un profit, il vient de réouvrir euh, à l'instant encore un nouveau trade. Donc euh, il, est, il a une démarche assez agressive, c'est-à-dire qu'il est capable d'acheter et si le marché euh, ne lui donne pas raison à l'instant T, il va, euh, il va réacheter plus bas en fait, il va moyenner tout simplement ses, ses achats. Donc là c'est ce qu'il vient de, de faire, il a réalisé un profit sur, euh, sur sa première moyenne et il a à peine pris son profit qu'il est re-rentré de nouveau. Ok, on vient sur euh, nos amis euh, de Marseille, Universal Trading Finance. Là on attend toujours, on n'a pas les trades en temps réel. Euh, le carnet d'ordre est-ce qu'en général euh, ce qui est payant c'est justement de faire beaucoup de mouvements ou d'avoir une stratégie plus posée, plus réfléchie, plus calme c'est une bonne question Thomas je pense que ça dépend euh, ça dépend vraiment du profil de, de l'investisseur euh, il n'y a pas de règle en fait ça non y a pas de règle, ouais. il n'y a pas de règle je pense il faut, faut sentir les choses on a l'impression qu'il y a aussi beaucoup de D'instinct et de voilà, ouvrir une position et la refermer trois secondes après, euh, c'est quelque chose qui marche vraiment à l'impulsion. À l'impulsion, mais en fait, c'est aussi sur une démarche d'anticipation. C'est ce que fait Serge. Euh, Serge, lui, va se dire tiens, le cours est, est haussier, il est loin des moyennes mobiles d'Ishimoku. De, de, et eh bien, si le cours m'offre l'opportunité de, de revenir sur ses moyennes mobiles et que mes oscillateurs sont d'accord pour acheter, je vais anticiper un rebond, je vais acheter et je vais sortir sur, sur l'amorce du rebond. Donc, on pourrait croire finalement que tout cela n'est que du feeling, mais en fait, euh, son travail, c'est tout simplement d'aller de, rechercher des configurations euh, euh, qu'il a déjà prédéfinies en amont. D'accord. Alors là, on voit nos deux... Euh, il a réouvert un trade encore, Serge. Il a regagné sa première moyenne, il a réouvert dans la foulée. Mm -hmm. euh, donc là, il est toujours embêté tout de même avec... Euh, Son trade euh, baissier là, qui n'est pas dans le bon sens. Voilà, c'est ça. Il a, il a un trade où il est un petit peu collé là sur, sur le marché, mais en attendant, il arrive à en réouvrir quelques-uns. Il perd combien sur le trade où il est collé on a le... Alors là, on ne le voit pas, il est sur l'historique, mais lorsqu'il va passer dans l'onglet trading, certainement pour couper ses opérations, on va pouvoir voir sa perte latente. Là vous voyez le marché est en train de, de rendre sa nouvelle opération euh, performante, donc à mon avis il ne va pas tarder à sortir. Et il est en train de, de surveiller cette prêt. voilà il vient de passer. Donc là il a une opération qui est, qui est nulle, euh, donc qui, qui est sur son point d'entrée et une autre où il est en train de, de cumuler 112 euros de pertes, 95 euros de pertes au cours actuel. Voilà, là le marché est en train de remonter, donc là voilà, il a clôturé euh, sa moyenne en gain. Donc il vient de reprendre un profit, donc là le marché se réoriente vers euh, le trade où il était un petit, peu, un petit peu collé. Donc du coup il est en train de diminuer ses pertes latentes, c'est en train de plutôt bien se profiler euh, pour lui. Surtout que la configuration elle n'est pas simple, là, on est euh, dans un marché qui est haussier mais qui est sous une zone de résistance. Donc ce ne euh, pas les configurations les plus, les plus simples à trader. Bon on va regarder aussi ce que fait euh, Silvio, est-ce que là on a plus de lumière avec une, une flèche rouge là, qui descend, une diagonale rouge euh, qu'on est en train de rejoindre. Ça, c'est un signal de, finalement de, de possible inversion. Ouais, exactement, Thomas. C'est un niveau de, de résistance euh, euh, dynamique, donc une, une ligne de tendance en fait, qui est venue caper les précédents points hauts du cours à la baisse. Et donc là, on voit sur l'écran de Silvio euh, qu'au cours actuel, le DAX est en train de tester ce, ce niveau. Donc sur dit, le champ de bataille de Silvio... Le DAX est en train de tester un niveau de résistance et euh, sur le champ de bataille de, de Serge également. Ah, donc euh, du coup on voit que là le, leur analyse est, et est la même. En fait, est la il, là, Serge, il est en train de bien s'en tirer. Puisque regardez, il va clôturer quasiment à zéro. Là, 14 euros de profit. Voilà, il vient de sortir. Voilà, donc pour le moment, je crois que Serge est à 100% de trade gagnant. Hein. Il n'a pas perdu. Voilà, il va acheter un oeil à son historique. Voilà, il a fait que de gagner. Euh, combien on a de trades 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 trades ouverts, 6 trades gagnés pour, pour Serge pour le moment. Donc 100% de réussite là, ici, sur, euh, sur son approche. Est-ce qu'on peut tenir ses positions euh, autant qu'on veut C'est-à-dire c'est-à-dire que euh, je peux la tenir sur euh, une journée, trois jours, euh, dix jours Ah oui, on, alors on pourrait, mais... Euh, ça coûte des frais. Ah oui, ça peut coûter des frais. Et puis euh, l'idée, c'est qu'à la base, si euh, la personne a tablé sur un scénario euh, qui, qui devrait euh, durer 15 ou 20 minutes... Ouais bon, eh bien ce ne serait pas crédible de conserver son opération deux ou trois jours puisqu'il ne serait plus en fait dans les règles qui s'est fixées euh, au départ. On dit souvent dans ces cas de figure qu'un investissement long terme est un investissement à court terme qui ne s'est pas bien déroulé, <rire> mais, mais c'est euh, ouais, souvent le cas. Mais ça arrive qu'il y ait des, des traders qui gardent leur position plusieurs jours euh, Oui, il y a même des traders où leur plan de trading est vraiment basé sur, euh, sur le fait sur de conserver voilà, exactement, plusieurs jours voire plusieurs semaines. Ouais. Mm. Et donc ça, le rollover, quand même, euh, implique euh, aussi euh, des frottements hein, financiers. Bien sûr, bien sûr, on peut, on peut avoir gratuit, des frais. On, on clairement. C'est gratuit dans la journée, si on rentre et on sort, enfin, entre guillemets. C'est ça. Il y a des frais de commission, bien sûr. Mais euh, le fait de reporter une position d'un jour sur l'autre, là, il y a des frais. Il y a des, des commissions euh, qu'on appelle swap en anglais ou overnight. C'est le fait de conserver ces opérations au-delà d'une séance. Et donc, effectivement, vous avez un, un, un commissionnement, mais qui est... Euh, n'est pas euh, dérisoire mais qui reste léger euh, euh, sur euh, le, le gain ou la perte générée par le trade. D'accord. C'est dommage qu'on n'ait pas accès au carnet d'ordre de euh, Silvio. Je vais lui demander s'il peut nous le montrer. Oui puisque Silvio, là j'ai l'impression qu'il a il a qu'un seul trade en cours et que pour le moment il a, il a pas clôturé de trade. Il faudrait voir avec lui si. Euh, Alors, je lui envoie un petit message. Donc là Serge il est, il est plus positionné, il est euh, dans l'attente de voir si le, le marché va franchir euh, encore une fois son niveau de, de résistance. On a eu une phase de consolidation assez longue et euh, il, a, il a réussi à, à bien s'en sortir hein, sur cette phase de consolidation qui n'était pas si évidente. Maintenant il, est, il a plus de trades en cours, je pense qu'il attend vraiment la, la réaction du Dax sur, euh, sur sa résistance, voir si on a un breakout, le franchissement dans ce cas là il va, il va certainement acheter de nouveau, et euh, par contre si on a un rebond baissier on va voir comment il va interpréter les choses. Après, il suffit d'être un euro positif et si on sait que son adversaire est un euro en dessous, euh, on peut aussi attendre en disant « voilà oh, c'est plus à moi de prendre le risque ». Bien et sûr, on peut la jouer la comme ça. De <rire> des battles. <rire> on n'est pas là pour faire le maximum de profit. On Exactement, de on est juste là pour battre l'adversaire. Euh, on va voir. Effectivement. Mais c'est peut-être pour ça que Silvio ne <rire> montre pas. Comme ça, on est dans le noir et on ne peut pas savoir… Ouais. Et donc Silvio, lui, euh, sur son graphique, il reste que sur le 5 minutes pour le moment. Donc il n'est pas passé si il... euh, sur une autre échelle de temps. Du coup, euh, on va voir, mais si euh, il continue de travailler euh, uniquement sur cette échelle de temps, à mon avis, il va prendre peu de trades. Oui, c'est ça. En 5 minutes, hein, on a 12 possibilités euh, en 1 heure. Donc, forcément, c'est moins que 60 si on fait d'une minute. Hein. Clairement. Et là, il y a un conseil, peut-être, euh, votre approche, vous, David, elle aurait été laquelle D'être le, sur l'écart le, le plus petit possible Oui, je pense, oui. Je pense. Hmm. Là, c'est intéressant. On voit que... Le DAX est en train de consolider sous, sous la zone de résistance, donc pour le moment, les, les choix de, de Serge euh, eh bien, sont bons, ouais, euh, puisqu'il n'est il est pas re-rentré, euh, re alors qu'il privilégie euh, l'achat depuis, euh, depuis 14h30, et donc... Euh, Là, il n'a pas, pas voulu y aller de, de nouveau. Il a compris que la configuration était en train de se tasser, que le marché n'était plus directionnel. Du coup, il reste patient. Et puis euh, Thomas a raison. Peut-être que, que Serge a suivi euh, ce qu'a fait euh, Silvio. Peut-être qu'il est en train de se conforter en se disant qu'il est simplement devant euh, pour le moment. On a deux configurations qui sont très différentes. Euh, pourtant, c'est le même compte démo euh, GKFX. Ça veut dire quoi Ça veut dire que on peut le personnaliser euh, oui on peut personnaliser l'interface euh, la, la couleur des chandeliers c'est le, fond, le trader etc. en fait qui permet de faire ça exactement, c'est la plateforme alors ok c'est fait bah, tout est en diffusion pour le moment alors on va revoir en effet Silvio euh, je vais lui dire parce qu'on le voit pas J'aimerais bien avoir des infos sur ce que fait Silvio. Ouais, Silvio qui ne bouge pas euh, beaucoup son écran pour le moment. Là, on voit sur, euh, sur l'écran de Serge qu'on a un rebond là, qui est en train de se, euh, se dessiner. Vous le voyez là à droite de, de la diffusion. Donc euh, l'écran blanc c'est Serge. Donc euh, je ne sais pas si, euh, si je vais réussir à vous expliquer euh, correctement les choses. Et donc, vous voyez, vous avez euh, comme un nuage hachuré sur... Euh, Attendez, ah, on va zoomer, ce sera plus simple pour notre, nos amis téléspectateurs. Voilà. Donc là, ici, on a euh, le nuage un nuage en hachuré orangé. En dessous, orangé. Et, en dessous là, tout en dessous. Exactement, tout, tout en dessous. En dessous. Ouais. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle le kumo sur Ishimoku. C'est censé représenter, en fait, euh, une zone de, de résistance euh, ou de support dynamique. Donc là, en l'occurrence, le nuage doit venir soutenir les prix... À la hausse, donc euh, lorsque les prix viennent se rapprocher euh, du nuage, et eh bien on a euh, une probabilité euh, forte d'avoir un rebond euh, sur le, le nuage. Donc là, ça pourrait donner un point d'entrée. Le tout, c'est que Serge n'ose pas y aller parce que, comme vous pouvez le voir là, ici sur les derniers sommets euh, du DAX sur son graphique, euh, les derniers sommets sont alignés quasiment de même niveau. Donc là, on n'a plus de points haut euh, aligné à la hausse. Donc on a un marché qui est en train euh, de, de consolider. On va dire que la tendance à très court terme elle est neutre en dessous euh, d'une résistance. Est-ce que tout le monde quand on voit ces graphiques fait la même interprétation ou est-ce que euh, finalement des... c'est un peu comme quand on lit la bible hein <rire> il peut avoir différentes exégèses Alors normalement il y a vraiment un manuel d'utilisation pour, pour chacun des, des indicateurs mais euh, effectivement il y, a, il y a beaucoup de personnes qui prennent de la liberté dans, dans leur plan de trading et qui euh, vont... Interpréter les, les choses par moment, selon euh, leur intuition, selon euh, l'expérience qu'ils ont eux-mêmes développée sur leur plan de trading. Mais sinon, de base, il y a un manuel. Ouais. C'est-à-dire que quand on voit un kumo, tout le monde va acheter le rebond, personne ne va acheter l'enfoncement du kumo. Oui, théoriquement, théoriquement, Thomas, oui. oui. Et comment est-ce qu'on calcule ce kumo euh, Le calcul… Euh... Est comment est-ce qu'il se construit, en fait Il correspond à quoi alors en fait il correspond à des euh, moyennes exponentielles, euh, je ne sais plus sur combien euh, de, de périodes mais en fait c'est la moyenne du cours sur une période donnée euh, qui permet finalement euh, au, au marché de comprendre que s'il arrive sur, sur ces niveaux là, eh bien, il est euh, bien en dessous en fait, de sa moyenne de navigation habituelle. Et donc, normalement, il devrait… Euh, en fait, c'est un petit peu pour représenter comme un, un point d'équilibre sur euh, un centre de gravité, en fait, sur le marché. Euh, quand on arrive dans le KUMO, c'est que le marché est trop éloigné à la baisse de son centre de gravité, de son point d'équilibre. Et donc, a fortiori, il dégage une bonne probabilité de venir s'en rapprocher. Et ça, c'est le logiciel qui le calcule automatiquement. Hein, oui, exactement. exactement des paramètres. Non, il n'y a rien à faire. Euh, combien est-ce qu'il existe de de méthode là on est sur du graphisme hein, pur, euh, de stratégie, on parle d'Ishimoku, c'est quoi les grandes familles euh euh, il ouais, y a beaucoup de familles Thomas, il y a presque autant de, de plans de trading qu'il y a de traders, on l'avait pu le voir aussi avec, euh, lors du premier concours, des personnes qui avaient même personnalisé des indicateurs, développé le, leurs propres indicateurs, donc non il existe vraiment beaucoup de, de méthodes, après ne serait-ce que pour les, les oscillateurs, euh, les indicateurs qui sont bornés entre 0 et 100 comme on voit en dessous du graphique de, de Sergio, ça il en existe plein, vous avez euh, le MACD, le RSI, le stochastique, le CCI, voilà il y en a vraiment beaucoup, euh, bon après, Ishimoku, ça c'est différent, il n'a pas vraiment de concurrent, mais euh, en fait on a plusieurs familles dans les indicateurs techniques. Vous avez des, des indicateurs euh, oscillateurs, vous avez des indicateurs de suivi de tendance comme les moyennes mobiles, vous avez des indicateurs de volatilité comme les bandes de Bollinger, et euh, finalement euh, l'idée c'est d'instaurer en fait... Euh, des indicateurs qui vont répondre aux interrogations que vous, vous avez sur les marchés. à savoir, est-ce que c'est volatile, est-ce que c'est pas volatile, est-ce que le marché est directionnel, est-ce qu'il ne l'est pas, est-ce qu'il est opportun à acheter ou à vendre Vous voyez, les oscillateurs vont plutôt vous permettre de déterminer un point d'entrée, les moyennes mobiles vont plutôt vous permettre de déterminer le sens du mouvement, euh, les bandes de Bollinger vont plutôt vous permettre de comprendre si le marché est volatile ou non. Euh, voilà, chaque indicateur vont donner des réponses euh, différentes aux interrogations que vous avez sur les marchés. Et donc, euh, pour répondre à Thomas, oui, il y, y a énormément de plans de trading, des personnes qui travaillent travaille qu'avec un, un indicateur, d'autres avec cinq, voilà, ça change bon. beaucoup. Universal nous dit, euh, c'est partagé, même si moi je ne le vois toujours pas à l'écran, mais il nous indique aussi qu'il y a une seconde position achat stop, déclenchement 10591.5. D'accord, donc ça c'est une opération, euh, c'est un ordre conditionnel, du coup c'est euh, un achat en attente d'exécution, euh, et donc, il faut que le, le, le prix, enfin le, le cours du DAX atteigne son niveau d'achat stop pour que son achat soit déclenché. Donc, pour le moment, il n'est pas encore déclenché. Donc, il n'est pas dans le marché là. Pour donc, là, il n'est pas dans le marché. Regardez ce que fait le, le marché. Le DAX est en train, là il est volatile le DAX, il est en train de casser le euh, Kumo. On le, le, ah le voit là sur l'écran de, de Serge. Donc, Serge a été bon. Euh, il a pu voulu entrer. Il a compris que le marché, euh, la hausse, était en train euh, d'être remise en question sous cette zone de résistance par l'intermédiaire de la phase de consolidation euh, qu'il a pu euh, trader. Et là, regardez Et le DAX. Et là, taxe. ça décroche. Hein. Et là, ça décroche de façon assez, euh, assez volatile. Euh, donc Serge n'est pas positionné. Euh, Silvio, s'il était euh, haussier, bien ça ne va pas euh, bien euh, l'aider. Parce que Silvio, on le voit pas pour l'instant ce décrochage comme il est en 5 minutes. Hein. C'est pour ça C'est ça. Et Serge, comme il est en 1 minute, là, le graphique de enfin, gauche. Ce qui est étonnant, c'est que Serge, au milieu, on a son graphique 5 minutes et on voit bien le décrochage. Chez Silvio, on ne le voit pas du tout. J'ai l'impression que son écran est presque euh, Alors, comme c est figé. Peut c'est peut-être moi. Euh, je vais checker ça tout de suite. parce Il oh, y a pas mal de volatilité là sur, euh, sur le DAX. Donc là on est toujours sur l'écran de, de Serge, regardez son, le graphique qu'il y a au centre, on voit que le chandelier euh, en cours de formation euh, va sortir en fait à, à, à une moyenne mobile d'Ishimoku. Donc euh, Serge est très certainement en train de, de se dire, tiens le marché est baissier, il vient de, de, de casser brusquement... Euh, ces niveaux de, de support à très court terme. Et là, il va venir sortir un autre support sur lequel on pourrait effectivement euh, interpréter un rebond pour essayer euh, euh, peut-être d'acheter le cours sur une très faible amplitude. On va voir comment Serge va, va s'y prendre. Bon, J'essaie de retrouver Silvio. Voilà, C'est un terme un peu technique que je vais euh, vous donner, ça va certainement pas parler à tout le monde, mais pour ceux qui utilisent beaucoup d'oscillateurs, euh, on peut voir sur euh, le graphique euh, du milieu de, de Serge, donc qui est un graphique 5 minutes, qu'il y avait effectivement une divergence d'essoufflement du mouvement haussier sur, sur ces oscillateurs. Donc euh, la définition elle est assez simple, hein, C'est si vous voyez euh, que le, la courbe du RSI aligne des points moins à la baisse et que sur, sur le cours les points où sont à la hausse, vous avez une divergence. C'est lorsque l'oscillateur ne représente pas avec exactitude en fait les, mouvements, les mouvements du cours. Et donc là on avait, euh, on avait vraiment un indice en fait sur, euh, sur les oscillateurs euh, nous permettant de, de comprendre que, que la hausse était remise en question. Donc là, vous voyez, le, le DAX a immédiatement euh, corrigé. Il est venu euh, toucher donc, euh, la courbe bleue que je vous avais évoquée sur le graphique du milieu euh, de Serge. On est passé sous le Kumo. On est passé sous le Kumo une minute, mais on est venu toucher euh, la moyenne mobile bleue euh, du graphique 5 minutes euh, de, de Serge, et on a engendré directement un rebond. Bon. J'essaie de retrouver... Universal, mais là j'ai un petit souci de connexion. C'est pour ça qu'on reste sur le graphique de bon, Serge pour l'instant. Pas de nouveau trade euh, pour Serge pour le moment. Il reste combien de temps là 20 minutes, 25 minutes C'est ça. Vous voyez, c'est assez intéressant. là Sur euh, le graphique tout à gauche de, de Serge, vous voyez que le DAX il est en train de retester le Kumo, donc le nuage d'Ishimoku, mais cette fois-ci par le haut. Donc le Kumo faisait office de support. Là, il a été cassé. D'accord Donc le, le DAX a cassé euh, son, son nuage. Et euh, donc il a été même bien en dessous du nuage. Donc là, il a amorcé un rebond haussier. Et son rebond haussier permet au DAX de retester l'entrée du nuage, mais cette fois-ci par le haut. Et donc le nuage, étant donné qu'il a été cassé, à court terme, l'interprétation, c'est de se dire qu'il est en train de devenir résistance. Donc euh, là, Serge est certainement en train de se poser la question, euh, est-ce que le DAX va réintégrer euh, les cours au sein du nuage ou est-ce qu'il va rebondir à la baisse S'il rebondit à la baisse, je pense que ça va lui donner... Vous euh, voyez là, il est en train de zoomer dessus. Il vient de zoomer sur, euh, sur le 1 minute, on le voit, le DAX est en train de retester là, ici là l'entrée du nuage. Si jamais ce test échoue, euh, il serait certainement euh, judicieux de, de vendre l'actif à court terme. Je n'arrive pas à avoir Universal. On a perdu le signal. Ah. Du coup on ne sait pas si euh, on ne sait pas encore pour le moment euh, la façon dont a géré euh, Silvio ses, ses opérations. Alors regardez, sur le 1 minute tout à gauche du, du graphique de Serge, on voit déjà une réaction du DAX sur l'entrée du nuage. Il est en train d'échouer. Euh, pour ceux qui travaillent avec des niveaux horizontaux, Serge lui ne les a pas retracés, mais bon, euh, sur son plan de trading, il a tout de même la résistance au cours actuel. Si vous regardez les... donc vraiment sur le graphique 1 minute, hein, tout à gauche de ces trois graphiques, euh, si vous regardez les derniers points bas euh, du cours qui étaient presque alignés de même niveau, euh, on est presque sur le même niveau horizontal, c'est-à-dire qu'on pourrait presque tracer la une horizontale venant euh, caper les deux précédents points bas euh, du cours et l'actuel point haut en formation. Donc ça c'est plutôt, euh, encore une fois, un indice propice là, ici, à un rebond euh, baissier euh, du DAX sur ce niveau, on n'a pas encore de confirmation. On est toujours en phase de test, là ici sur, sur ce niveau euh, charnière. Donc quoi qu'il arrive, normalement, euh, Serge devrait potentiellement passer à l'action. Si on a, euh, là ici, la confirmation du rebond baissier sur le nuage, Serge sera certainement vendeur. A contrario, si le DAX parvient à refranchir, là ici, euh, euh, ce nuage euh, assuré, vous voyez, le marché est en train de rebondir. Mmh. Ça peut être judicieux là, de vendre le marché pour aller rechercher euh, les derniers points bas atteints par le DAX. Parce que le KUMO, il marche dans les deux sens, quand on est en dessous ou au-dessus. Exactement. C'est ça. Ah, se cogner dessus. Bon, alors toujours pas de nouvelles de Marseille. On a les positions là dans le dans le chat. Dans le chat, mais on n'a plus de graphe. C'est la magie du direct, comme dirait l'autre. <rire> <rire> Ou la magie noire. Après, peut-être que c'est lui, non qui est... Oui, bah sans doute, parce qu'on voit que les autres fonctionnent. C'est-à-dire que nous, si on veut, à la... on arrive à... ouais, On est, est bien voir. live. Non. Nous, on est live euh, avec des commentaires. Il a toujours 50k. Où en est le champion, Sergio Attention aux onglets, potentiel support, résistance future, l'analyste Romain, le Kumo et l'espace entre le 5 senko, le senko Span et projeter 26 périodes en avant. D'accord. Euh, projeter 26 périodes en avant, merci euh, Romain du coup. En fait, il ouais, faut parler japonais quand même un peu. Hein. Mm. C'est marrant que c'est une science japonaise, ils sont très en pointe là-dessus. En fait, à la base, euh, ça servait, euh, les chandeliers japonais, ça servait pour, euh, pour le cours du riz. Et donc, euh, c'est vrai que toute l'essence en fait, de l'analyse chartiste, elle, elle vient d'ici. Ouais. Et il n'y a pas des traders qui font autre chose que du chartisme, qui font euh, du sûr. fondamental Bien ouais, sûr, oui, si, il y en pas a. pas sur des périodes aussi courtes, finalement. Oui, exactement. Du On ne peut tôt, pas tôt, ouais, faire ouais. du fondamental sur du 1h. On pourrait, mais c'est compliqué, c'est risqué. Euh, certains vont par exemple vendredi on va avoir la, la publication du rapport euh, américain sur l'emploi, c'est tous les premiers vendredis euh, de chaque mois, ouais. donc le rapport NFP 14h30, donc ça c'est euh, une statistique qui dévoile euh, souvent beaucoup de volatilité sur les marchés surtout si le chiffre ressort euh, à l'encontre des anticipations, ouais. et donc certains euh, vont euh, effectivement travailler sur de, de l'analyse fondamentale, ils vont étudier euh, eh d'autres séries de statistiques pour essayer de déterminer eh bien, euh, comment le, le NFP va retomber et donc ils vont spéculer dessus, mais voilà c'est risqué c'est risqué souvent les, les traders fondamentaux euh, se positionnent à plus long terme oui. alors l'universal nous dit troisième position achat stop déclenchement 10 582 et le dax au cours actuel est à 10 500. je vois pas c'est un peu trop petit sur l'écran de serge on Zer, pas. doit pas être loin je pense ouais. mais alors ce qui m'inquiète c'est qu'on nous a on les a perdus mm. Je me pose la question si on n'aurait pas perdu Serge également, puisque le 1 minute, il bouge plus beaucoup. Là. <rire> bon, alors, on n'est pas bien là, si on perd tout le monde. On va checker tout ça. Euh, voilà, on va regarder les uns et les autres. Hop. Alors, ça reste de l'informatique, donc ça peut se figer. Donc, Serge, où est-ce qu'il est, qu il, est il est là. Voilà. Est-ce que ça bouge là Ah oui, là ça bouge. Bon. Bon, okay. ok, donc on a Serge au moins. A défaut d'avoir Marseille. Ah, C'est dommage, on ne voit pas Sylvio. Voilà Serge en live. Et Sylvio, euh, je vais demander si on peut... Ah. le voir... Bon, en attendant, David, vous nous commentez. Il reste combien de temps Je vais vous dire ça. On a encore un bon 15 minutes, 17 minutes exactement. Oui, bien, On a toujours là, ici, euh, cette consolidation euh, du DAX. On teste de nouveau l'entrée euh, du nuage par le haut. C'est délicat pour eux, C'est délicat, la configuration... Euh, elle est, elle est pas simple. Et Tiens, on voit le, le Dax qui réintègre ah, les, les prix là, au sein, ah, au sein du nuage. Ouais, donc il est en train de franchir, enfin euh, de tester pour franchir là, ici cette, euh, cette zone de résistance. Du coup, c'était euh, judicieux d'être patient. Alors je suis pas certain, mais je pense que Serge. Dans le cadre de son plan de trading, il n'entre pas en fait euh, lorsque le marché est dans, dans le nuage. Alors du coup, s'il n'entre pas lorsque le marché est dans le nuage… Pourquoi Parce qu'il a peur que de, de la direction en fait. Ouais, il a peur que le, le marché entre dans le nuage mais ne parvienne pas à en sortir définitivement, qu'il reste bloqué dedans euh, et qu'ensuite il consolide. Ah, on a retrouvé Marseille. Super. Cool. Allez, on va aller voir Silvio. Vous voyez, l'oblique ouais. euh, que Silvio a retracé, là, elle fonctionne très bien. Pour le moment, euh, le cours s'arrête dessus à chaque fois de façon, euh, ah ouais. de façon de temps temps. précise. Donc là, un ordre. ordre conditionnel. Alors, pourquoi passer des ordres conditionnels C'est pour justement ne euh, pas être devant et puis attendre que ça passe une résistance, par exemple. Mmh. Ouais, C'est exactement. C'est l'idée. C'est l'idée. Et on peut faire des scénarios raffinés comme ça, c'est-à-dire passer un ordre conditionnel 1, euh, puis 2, puis 3. Bien sûr. Ouais. Mmh, bien sûr. On peut encadrer le, le cours. Euh, je vous donne un exemple simple. Vous voyez que le marché euh, fait du yo-yo en fait, entre euh, une résistance et un support. Vous pouvez planifier un achat au-dessus de la résistance et une vente en dessous du support. Euh, et l'idée, c'est de vous dire, euh, le marché est indécis au cours actuel, moi je re-rentrerai en position sur une configuration directionnelle, soit sur le franchissement de la résistance ou sur la cassure du support. D'accord. Ça peut effectivement euh, servir. Ah, voilà, on voit un carnet d'ordre là, en dessous, on devine. Ouais, donc il a un trade en cours, ok, euh, ok, ok, je pense qu'il est un peu bloqué là par sa euh, et du coup ça doit le, le paralyser, euh, c'est vrai que c'est compliqué, c'est pas simple. On le voit sur, euh, sur l'écran de, de Serge, le marché est sorti de, de son Kumo par le haut. Donc, euh... Ça, c'est l'écran de Serge. Et du coup, en fait, euh, on a l'impression que Serge attend maintenant. Il joue un peu la montre. Voilà, autre ordre. Ce sont des ordres à, à condition à chaque fois, non Conditionnel. Ouais. Sauf que le chrono tourne. Il reste. Euh, allez, combien 13 minutes. C'est ça. Et comme on ne peut pas faire un levier, on ne peut pas jouer sur le levier, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment à un mégal. C'est ça. Euh, on ils ne peuvent rattraper pas rattraper, tarp, ouais, voilà, exactement. Grand, euh, tout coup. Ou alors, après, euh... si, ils pourraient au final. Ils ouvrent on 10 trades en même ouais, temps. Ouais, puis... Plusieurs mmh. jambes. Mmh, bien sûr. Parce que, <rire> en fait, ça, c'est des stratégies aussi bon, qui sont un peu déconnectées de la réalité. Mais on se dit dans la dernière ligne droite, perdu pour perdu, allez, je mets tout sur le rouge et c'est la roulette. <rire> on pourrait essayer, ouais. <rire> Bon, c'est pas l'esprit. <rire> bon, après, euh, le but, c'est de gagner. Donc euh, là, on est dans un concours. Euh, bon, à la place de, euh, du participant, si je vois que je suis loin derrière, je tenterai le tout pour le tout dans les dix dernières minutes. Ouais. Et ben on y est dans les dix dernières minutes. Bon, ceux qui nous rejoignent, bonjour, bienvenue. Euh, on est en direct sur Trader TV avec euh, David, l'analyste euh, star, vedette de GKFX. Et euh, bah, pour commenter ces battles, hein, on fait euh, quatre quarts de finale euh, aujourd'hui et demain. Ensuite, il y aura les demi-finales et la finale mardi. On vous tiendra bien sûr au courant sur les horaires. L'idée, bah, c'est de voir les stratégies hein, des traders en direct s'affronter euh, sur un terrain de jeu identique puisqu'il s'agit en l'occurrence du DAX avec euh, des règles identiques sur les lots et euh, une heure de, euh, de matchs. Exactement, donc là le Dax euh, a repris du, du poil de la bête, il est en train de tester euh, eh bien, ses, ses points au journalier, là il est sur euh, la zone de résistance que Serge avait identifiée. Regardez Serge il est en train de passer de son historique à, euh, à la partie trading, euh, on a l'impression qu'il va certainement ouvrir un trade si le marché là est en train de.. Vous voyez il est en train de tester son niveau, euh, le niveau horizontal orange qu'il a balisé sur son graphique. Donc si le marché passe au dessus, je pense que Serge va, va certainement passer à l'action. Donc pour l'instant il ne bouge pas Serge, hein. il reste euh, en repli et Silvio, euh, Silvio, il a des positions... Silvio il est un peu coincé par, euh, par sa ligne de tendance, on voit que ses positions sont sur le point de se, euh, se déclencher mais pour le Surtout moment elle que se que la ligne pas. elle est en train d'être euh, franchie, la résistance en diagonale. Ouais, son oblique, oui, exact. Donc euh, ce qui ne facilite pas la décision là-dessus, ou alors dans l'autre sens. Voilà ouais, alors il change son, son fusil d'épaule, oui. Alors là il y a des gains quand même, hein. il est en gain. Et il a des gros gains euh, Silvio. Oui. On n'a pas vu ça. 187 et 336, non c'est pas ça. Ouais, ce qui clignote je vais en vert. Sinon. En fait j'ai l'impression que ce qui clignote, c'est euh, ces ordres qui sont prêts à être déclenchés en fait. Quand ça clignote au vert, c'est que le prix est en train de s'approcher de son déclenchement. D'accord, mais après, s'il indique un, un gain... Euh... Alors ça, c'est deux traits ouverts. Mais on ne voit pas de lignes en pointillé. Ou alors, il les a masqués volontairement. On va lui poser la question. Donc là, on est toujours sur le test de, de la résistance sur, sur le DAX. Le marché consolide, du coup. On n'est pas loin, on est à 4-5 points là de, de parler du, du franchissement, mmh. de retrouver un marché directionnel à court terme, donc de leur permettre d'avoir plus de, de clarté sur, sur l'interprétation des choses. Bon, en sachant qu'après, on va disséquer finalement tous les ordres hein, grâce au back-office chez GKFX pour bah, authentifier finalement la performance de l'un ou de l'autre et, et vous donner les résultats. Euh, ce sera peut-être pas du temps réel parce que comme on, là on a une vision juste parcellaire, hein, on n'a pas toutes les informations il faudrait qu'on puisse euh, avoir là un... j'ai les, les six trades de, de Serge donc je vais, je vais les noter on le voit là sur, euh, sur l'écran puisque pour, euh, pour Silvio ce sera plus évident, lui il a vraiment démarré à, à 50 000 ok Bon, bien, je vais déjà pouvoir calculer à ces 6 trades là bon, il a, en Sachant qu'il y a qu plus reste... ouverte là. Serge. Ah, ouais, sachant qu'il reste encore un peu de temps. Il reste euh, 9 minutes. Alors, la Silvio, on ne voit toujours pas. Ok, on sera à 224 euh, dollars et 14 centimes de profit pour, euh, pour Serge. Mm -hmm. Alors, Silvio, tac-tac, deux trades en cours, achat. 10 591 et 10 582 achats stop déclenché 10. Ah donc il a, il a donc ses a Il des est très ouverts d'accord. C'est pour ça qu'on voit quand même du ouais, vert. On voit quand même du vert. Et puis c'est des gros montants. Euh, d'accord. Alors je vais m'approcher, je vais revenir dans un instant. Effectivement. Ouais, tout son interface est assez sombre, du coup de loin c'est compliqué de tout voir. Ouais. Je vois même pas le profit de cette deuxième opération encore. Il en a une à 22,42$ et celle en dessous, ça a l'air d'être un gros montant. Oui. On va On essayer de à trois chiffres. Et du coup, ça, ça, me paraît, ça me paraît serré puisque si l'opération d'en dessous est sur les 200$, 200$, celle de dessus, elle était sur 22. Serge, c'est très clôturé, ça représente 224. Ça va être serré, je pense. <rire> oui, comme un vrai match. Bon, il reste encore 7 minutes. Et Serge ne bouge plus du tout, là. Mmh, mmh. Serge est figé pour le, le moment. Je pense qu'il attend, sur euh, son graphique du milieu, la clôture du chandelier 5 minutes en cours. Euh, au-dessus euh, du niveau horizontal pour, euh, pour déterminer vraiment le, le franchissement. Mais comme il reste que 5 minutes. Hein. Ouais. comme il ne reste que 5 minutes, peut-être qu'il ne va, va pas passer à l'action du coup. Alors ce qui est intéressant, c'est que sur euh, la façon dont tu balisé sa résistance Serge, on est encore en dessous, donc on est encore en phase de test. Alors que si on regarde la configuration de Silvio, lui sur euh, son champ de bataille, il a retracé donc une oblique et actuellement on est au-dessus de l'oblique. Donc, finalement, lui, il a une oblique avec euh, ensuite une résistance à 10600. Il ah y a une ligne rouge hein, en plus chez Silvio là qui apparaît. Donc, lui, sur sa configuration, on serait, on serait aussi au cours actuel. Ah, il est en train de zoomer, donc là, on le voit bien. On est au-dessus de son oblique, euh, donc au cours actuel, effectivement, on pourrait être haussier. Alors que sur la configuration de Serge, on est toujours bloqué sous la résistance et donc on n'oserait pas entrer. Donc, c'est intéressant là, de comparer les, les, deux, les deux points de vue, les deux champs de bataille... On voit que du coup, on n'a pas la même interprétation. Alors, là. Une explication d'Universal aussi qu'on n'a peut-être euh, pas vue à l'époque. On attend le breakout de la trendline baissière. C'est notre scénario pour cette heure-là. C'est normal. Hein. Ok. Donc effectivement, en fait, le, depuis le, le départ, du coup, Silvio attend que le marché aille au-dessus de, de sa trendline baissière. Donc c'est... Euh, euh, L'oblique rouge qui est, qui est en train d'être franchi sur son euh, graphique. Et donc là, depuis qu'elle a été euh, franchie, eh bien, euh, là, du coup, on est en train de respecter son, son scénario. Et donc, euh, il, est passé, euh, il est passé à l'action. Et pour répondre à la Potion Magique, donc pour l'instant, Serge, à notre connaissance, mais encore une fois, ça va être soumis à, à l'analyse... Euh, des équipes de GKFX pour décortiquer le back-office mais pour l'instant nous ce qu'on en a vu il y aurait 224,14$ euh, dollars de profit pour Serge et euh, chez Silvio on a du mal à tout euh, lire mais il y a une ligne rouge, une ligne verte et il faudra sans doute attendre la dernière seconde pour savoir où on s'arrête c'est une grosse ligne d'ailleurs euh, en vert ça doit être près de 300$ dollars, je crois tu arrives à lire euh, en bas à gauche de cette plateforme 12 dixièmes. Ah oui <rire> C'est un vrai test of Talmo, c'est vrai. Alors ici, je l'ai en plus près. Non, 243. D'accord. Et tout en bas à gauche, c'est ce qu'il y a en vert. Euh, à gauche encore, tu sais, tout en bas. Là-bas Ouais. Ah non, là, c'est trop flou. Je vais essayer. Parce que ça, du coup, c'est le, le PNL sur, euh, sur son compte. Donc je vois qu'il est vert, donc ça veut dire qu'il est, euh, est positif sur la ah séance. Non. Ah non, plus que ça, 538 là. 538 563. Ah mais il est devant alors, il est devant et de loin. Ah, oui, oui. Il est devant et de lien. Est de le loin, PNL, pardon. Le PMV, l'attente, 622. Ah, donc après il faut, faut qu'il clôture. Mais bon là le marché est en train de lui donner euh, raison en tout cas sur sa configuration. Donc ah, là, du coup, il est non, il est bien placé là, Silvio. Alors, pour l'ouverture du Dow Jones, nous cherchons le break qui est maintenu pour le moment. Bon, mais sauf qu'on n'est pas sur le Dow Jones, nous. Deux trades en cours achat, 10 591, 10 582, ça c'est du Dow en effet. Euh, 10 580, ça c'est ses points d'achat sur le DAX. En fait, il attend euh, de voir si euh, son scénario va se confirmer sur le Dow, puisque Wall Street va ouvrir à 15h30. Donc, Je pense que c'est euh, ce qu'elle est en train d'attendre, mais bon, parce que le, le DAX est à 10 000, 000 euh, comme le Dow, en fait, presque dans le Dow, il doit être à 11 000. À 11 000, ouais. et il y a longtemps que j'avais pas vu le DAX, je pense pas qu'il est qu aussi haut. Ouais, le DAX euh... s'est envolé. Mm. Le CAC 40 est palichon à côté, clairement. <rire> bon, même si le DAX celui, il a des dividendes réinvestis, mais quand même, mm. bon, on arrive bientôt au terme, encore deux minutes. Messieurs, je ne sais pas si euh, vous êtes connectés sur, sur notre chaîne, Serge ou euh, Silvio, mais on va bientôt arriver. On va certainement leur demander de, de clôturer les trades en cours euh, directement sur leur chaîne. Ouais. Je vais les prévenir. Ah, Serge vient de re rentrer là. Ah. Donc là, Serge... Euh, Il va falloir aller vite. Hein. Ouais, C'est pas mal ce qu'il a fait. Hein. Il a vraiment été patient falloir aller vite. Par contre, il faut, faut vraiment qu'il soit dans un bon timing pour pouvoir sortir très rapidement parce que si on lui demande de, de sortir ses opérations en cours alors que son scénario euh, se sera avéré bon 2-3 minutes après, il a deux achats en cours euh, Serge. Ouais, parce qu'il s'est dit, tiens, c'est quand on a donné le chiffre peut-être, Donc là la, la trend line chez euh, Silvio elle est, elle est bien franchie, c'était vraiment son, son scénario sur, euh, sur la séance, donc il l'a bien anticipé, il l'a bien attendu, il a réussi à, à bien en profiter du coup, ouais, donc là je vois là, sur euh, ses sur gars en cours, là il est en train de, de faire des, des gros profils. Quand on arrive sur une trend line comme celle-ci, euh Comment est-ce qu'on sait si elle va se cogner au plafond et descendre ou au contraire partir au-dessus Si elle la casse, on se dit bah voilà, ça va rebondir au-dessus. C'est ça comme ça ouais, c'est ça. Ouais. Si jamais le marché va vraiment euh, passer euh, bien au-dessus, on va interpréter le fait qu'elle est euh, franchie. C'est ce qui se passe là. Hein. C'est ce qui se passe actuellement. Et ensuite, pour euh, vraiment avoir la confirmation d'un rebond baissier, on dit souvent qu'il faut euh, que le marché remarque un, un point bas plus bas que son précédent de court terme. Et donc là, en l'occurrence, il ne l'avait pas fait. Il avait rebondi une première fois sur cette trendline, mais pour aligner un nouveau point bas de même niveau que le précédent. Mmh. Donc, euh... On a franchi les 1000 dollars chez Silvio. Non, ouais, non mais là le marché est en train vraiment de lui donner raison. Euh, je pense que... Non il n'est pas sorti Serge, ou alors on doit être figé. Bon, puisque... Messieurs les 15 30 il faut... il faut clôturer. Ouais, il faut tout clôturer là. Allez on ferme 15 30 messieurs. On va leur demander sur, euh, sur leur chaîne respective. On lève les bras. C'est comme dans Top Chef. Alors, ok, on va faire ça. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire finalement de ces matchs, euh, David Alors, ce qui a été intéressant, c'est euh, de voir deux plans de trading complètement différents. Euh, un premier plan sans indicateur technique, et un deuxième euh, assez chargé avec deux oscillateurs plus Ichimoku. Mais finalement, on s'est rendu compte que... Ils étaient presque dans la même, la même interprétation. Déjà, ils ont tous les deux acheté, euh, acheté le DAX sur l'heure. Euh, aucun des deux n'a. Ah oui, alors là, on a un vrai breakout chez, chez Serge, donc il a dû clôturer en profit. Parfait. Ah, il a reclôturé du profit. Alors, je regarde les trades qui me manquaient sur ma liste. Donc voilà, on a fini euh, cette première séquence, cette première quart de fidèle, cette première battle. Euh, en direct avec Silvio d'un côté à ma droite et Serge à ma gauche euh, bien joué messieurs bravo, ça a été euh, intéressant, palpitant de vous suivre vous avez pris des risques et, et à bon escient apparemment parce que les deux gagnent de l'argent hein, sur cette heure de battle euh, et pas des petits montants hein, euh, une, on va décortiquer hein, pour vous donner les chiffres exacts mais euh, presque 1000$ dollars je crois pour euh, Silvio et euh, presque 300$ pour Serge euh, mais encore une fois, ne vous fiez pas à ce qu'on vous dit là. Il faut vraiment qu'on regarde le back-office pour être sûr euh, d'avoir comptabilisé tout ce qui doit l'être. Exactement. Et là, on n'y a pas accès, euh, nous, en direct. On avait le même écran que ce que vous avez pu voir sur les chaînes des euh, compétiteurs. Euh, bon, bah, merci beaucoup. Merci euh, à vous de, de nous suivre. Euh, on se retrouve, David, pour les, les prochains matchs. Les prochains matchs, alors, c'est euh, cet après-midi. Il y en a un autre. En effet, qui va opposer à 17h, euh, un autre quart de finale, Jérémy Panquin à Alexandre Prat. Vous les connaissez un peu Oui, tous les deux. On peut présenter l'affiche euh, Oui, alors Jérémy euh, Panquin, il avait participé à la première édition de TRDR, mais il avait peu de disponibilité, donc c'était compliqué pour lui... Euh de vraiment être assidu sur le, le concours. Là, il a eu un peu plus euh, de disponibilité. Euh, il traite depuis pas mal euh, d'années. Il donne aussi euh, euh, son point de vue sur les réseaux sociaux, etc. Et euh, Alexandre, il est aussi aguerri avec l'activité euh, depuis, euh, depuis pas mal de temps. Donc, euh, les deux connaissent bien le DAX en plus. Donc, euh, ça va être intéressant aussi. Ouais, ça va être intéressant de suivre en effet euh, tout cela. Euh, en tout cas, donc Universal nous signale que ça y est, c'est clôturé. Euh, bravo. Alors on peut demander peut-être à Universal combien il a fait. Alors Universal, oui, si vous nous entendez, en effet, vous en êtes à combien Bon. Après, on fera l'expertise. Euh... Je vais demander. Alors tout est fermé, il nous dit... Sergio nous dit aussi, ok, clôturé. On va demander à Sergio et à Universal de nous donner le résultat. Alors, on Serge qui est très euh, fair-play, bravo Silvio, je vois sur le chat. Oui, bah, ça reste bon enfant. encore une fois, hein, on est là pour aussi euh, prendre du plaisir, s'amuser. C'est vrai qu'il peut y avoir un peu d'adrénaline, un peu de testostérone ou d'ego euh, <rire> dans ces battles, mais euh, ni plus ni moins que sur un terrain de sport, il faut rester fair-play. Et euh, voilà, on est là pour euh, collectivement euh, favoriser euh, le développement de ce sport qu'est le trading et en profiter. On sait qu'il y a des jours avec, il y a des jours sans. Le euh, but, c'est d'essayer d'apprendre. Hein. Exactement. Bon, on n'a pas eu de, de résultats pour le moment. Ils ne nous ont rien communiqué. De toute façon, euh, comme l'a dit Thomas, nous, on va vérifier tout euh, en interne. Mais ça aurait été intéressant d'avoir un premier… Euh... Bon, de toute façon, on vous donnera ça sans doute… Euh pour le, le quart à, à 17h, euh, parce qu'on euh, aura eu le temps de décortiquer un mmh. peu les performances. Donc, je vous propose de se retrouver à 16h45, hein, David On se retrouve à 16h45 pour la prochaine battle entre Jérémy okay. et Alexandre. Et on pourra donc, en effet, vous donner le résultat officiel de ce premier quart de finale, euh, qui semble se dessiner euh, en faveur de Silvio, mais à confirmer. Euh, voilà. En tout cas, merci encore une fois à vous tous euh, pour votre... Euh, euh, à nous avoir suivis, euh, pour vos questions également, n'hésitez hein, pas au cours de, de l'émission à, à nous interpeller, à nous poser des questions, on est là aussi pour essayer de, de décrypter ce qui se passe, de commenter merci à Patrick Bruel pour ses commentaires, <rire> bravo champion du monde, et puis euh, on se retrouve à 16h45, à tout à l'heure excellent à Voilà vous avez vu que bon, je n'avais pas toutes les informations de mon adversaire donc j'aurais pu être un peu plus agressif euh, si j'avais pu voir réellement les positions de mon adversaire. Euh, je n'ai su qu'en vraiment en fin de compétition euh, quels étaient ses gains donc j'étais plus dans l'attente dans, dans mes positions. J'aurais été certainement plus agressif si j'avais vu cette position mais bon euh, c'est je respecte ce qu'il a fait, bon je ne sais pas s'il a fait exprès de, de cacher ses positions en tout cas bon moi j'étais limpide à ce niveau-là, j'ai bien montré ce que je faisais, mes gains etc. Malheureusement bon je n'ai pas, pas pu donner 100% de ce que j'aurais pu faire mais euh, bon je suis satisfait euh, des résultats que j'ai faits, donc à peu près 300 dollars en une heure, 8 trades gagnants, donc 100% de trades gagnants sur le DAX, donc encore une fois sur ce marché que je ne trade pas énormément. Donc vous voyez que vous aussi, si vous cherchez une bonne méthode de trading, vous pouvez utiliser ma méthode et si vous voulez l'utiliser sur le DAX, ça fonctionne parfaitement. Donc euh, si vous avez aimé cette vidéo, eh bien likez-la ça me fera plaisir. Donc mettez un pouce bleu, partagez-la également, ça m'encouragera à faire d'autres vidéos. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, eh c'est le moment. Abonnez-vous ici et euh, donc cliquez sur la petite cloche, ainsi vous serez averti dès que je publie une nouvelle vidéo. Et si vous êtes intéressé euh, par ma méthode de trading, vous avez un lien ici au-dessus qui vous permet donc de vous inscrire et de recevoir immédiatement mes vidéos de formation que vous pouvez regarder en ligne ou télécharger et qui vous permettront très rapidement d'acquérir la méthode de trading que j'ai utilisée lors de cette compétition. Voilà je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo, au revoir